Bélier et ascendant, Bélier dans votre horoscope du mois de novembre. Alors le Soleil donc, euh, qui est quand même la planète la plus importante du Zodiac, euh, sera en Scorpion, qui est un signe martien comme le vôtre. Mais alors toute l'énergie s'intériorise, hein, à l'image de ce que fait la nature. La nature s'intériorise aussi, c'est-à-dire que bon, hein, tout se passe sous terre en période de Scorpion, et euh, ça émergera euh, bien évidemment au printemps. Mais donc vous allez vous retrouver dans une ambiance peut-être où vous aurez l'impression que les situations pourrissent euh, comme les feuilles euh, sur le sol, ou que euh, vous êtes euh, victime euh, peut-être de médisance, ou bon, vous serez, il y aura un petit côté parano hein, avec le soleil en scorpion, donc là, le meilleur conseil à vous donner, c'est de bien évidemment prendre du recul et de vous poser des questions, de vous demander si vous avez raison, si vous avez tort, ou si vous ne voyez pas les choses d'une manière un petit peu trop négative, hein, parce que le scorpion peut être négatif. Euh, en revanche, alors le côté positif du scorpion, c'est que d'abord bon il gère vos finances, donc vous pourriez arranger une situation qui était un petit peu périlleuse, et ensuite vous serez également plus productif au travail, bon peut-être que si vous êtes commerçant c'est normal, c'est la fin de l'année, vous allez faire de meilleurs chiffres, il euh, y a tout un côté euh, si vous voulez, profit, productivité, qui va être mis en, en avant avec euh, le Scorpion. Alors vous aurez aussi l'esprit très critique, mais ça je suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose d'avoir l'esprit critique, euh, simplement euh, bah, il ne faut pas en faire trop et il ne faut pas blesser euh, ceux qui vous entourent, donc euh, Faites attention à vos paroles, hein, parce que bon, euh, comme nous le verrons tout à l'heure, Mercure est aussi en Scorpion et donc vous aurez tendance à être un petit peu rude. Après le 22, à 16 heures précisément, le Soleil entrera en Sagittaire et là c'est le must pour vous Bélier, étant donné que c'est vraiment le signe euh, qui, qui parle de votre bien-être, de votre développement personnel, qui parle de... de comment dire... De, de prendre de la hauteur, hein, de prendre de l'importance peut-être dans votre job, ou alors tout simplement de faire un petit voyage. En ce qui concerne votre travail et votre vie quotidienne, nous avons vu hein, que Mercure était euh, elle aussi en scorpion, mais euh, la question, euh, le problème entre guillemets, c'est que Mercure est rétrograde jusqu'au 20 du mois. Donc euh, ça n'est pas forcément négatif, hein. la rétrogradation peut au contraire nous obliger ou vous obliger à vous intérioriser davantage, à réfléchir, à vous poser des questions, sans pour autant vous tourmenter. Hein. Attention parce que le Scorpion, il a tendance euh, hein, à, à se faire un petit peu euh, des films, euh, et parfois des films catastrophes. Donc euh, ne tombez pas dans ce piège que peut vous tendre le Scorpion, euh, essayez de faire la balance entre eux, le positif, le négatif, et euh, à partir du 20, vous y verrez certainement plus clair si jamais vous attendez euh, une réponse, euh, ou, ou si vous attendez qu'on vous paye quelque chose, parce que souvent le Scorpion c'est aussi le dédommagement, hein. il y a eu un dommage et il y a tout de suite, euh, enfin tout de suite, euh, parfois ça prend du temps, hein, mais il y a un dédommagement, donc euh, il est très possible que euh, avec ce, ce Mercure en, en Scorpion, et surtout c'est le deuxième et le troisième des camps hein, qui vont être euh euh, touchés, enfin sensible aux influx de mercure, donc il y a pas mal de béliers qui vont toucher euh, euh, un bonus, euh, un dédommagement, un remboursement de quelque chose. Hein. C'est pareil, vous avez déboursé et euh, peut-être vous êtes remboursé. Il y a toujours cette dualité chez le Scorpion entre euh, perdre et récupérer, entre euh, euh, vendre et, ou acheter, euh, donc euh, vous êtes dans ce... dans cette euh, ambiance là avec mercure et avec le soleil, hein? donc euh, les deux planètes occupent le même signe. <mérite> En ce qui concerne Vénus, votre planète d'amour, eh bien elle va occuper un signe euh, qui vous va parfaitement, elle va être en Sagittaire tout le mois, en signe de feu, donc vous aurez tendance un petit peu à vous emballer. Hein. Faites attention, euh, euh, je veux dire, il y, y, y a un côté euh, où on trouve tout le monde formidable hein, avec une Vénus en Sagittaire, ben, quand on est belé, hein, c'est pas forcément le cas pour les autres signes mais vous, en tout cas, vous serez très positif vis-à-vis hein, -vis des autres, Vénus représentant les autres, ceux que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas aussi d'ailleurs. Et peut-être justement comme Vénus va être la semaine du 11 en dissonance avec Neptune, peut-être qu'il y a quelqu'un que, que vous n'apprécierez pas, qui sera là dans le coin et qui vous gênera, parce que c'est quelqu'un que vous ne trouvez pas honnête, hypocrite, vous voyez? vous lui trouvez des défauts, mais bon, ça vous dérangera pas plus que ça. En revanche, euh, bah, la semaine du 18, euh, 17, 18, il euh, y a euh, un des plus beaux aspects que peut vous donner euh, l'astrologie, c'est la rencontre entre Vénus et Jupiter, et qui se fait donc dans le 3e décan euh, du sagittaire, et ça n'a lieu que tous les 12 ans, parce que Jupiter n'est en sagittaire que, euh, une fois tous les 11-12 ans. Euh, donc c'est un, un peu un événement exceptionnel euh, qui euh, va impacter tout le monde et qui est euh, quelque chose d'heureux. Je pense que sous une conjonction Vénus-Jupiter, il faut profiter au maximum. Hein. Il y a vraiment ou du profit financier à faire, ou alors du bien-être, euh, personnel, amoureux, euh, euh, votre réputation tout d'un coup euh, euh, grandit, enfin vous voyez c'est bon, je sais que c'est pas euh, dans votre signe, ce serait beaucoup plus fort si c'était si vous étiez Sagittaire ou si Jupiter et Vénus se rencontraient dans votre signe, mais bon là c'est euh, un bon aspect quand même donc ça va impacter très certainement euh, euh, l'ambiance, peut-être qu'il n'y aura pas d'événement, Hein, je ne peux pas le savoir sans votre thème, mais en tout cas ça mettra une super ambiance. Alors en, en, en ce qui concerne votre forme, votre libido, tout ce qui est lié à l'action et qui est géré par Mars, Mars va se trouver dans deux signes ce mois-ci nous l'avons d'abord en Balance hein, jusqu'au 19, et après le 19, elle sera en Scorpion. Euh, donc en Balance, Mars est un petit peu... Je vous l'ai dit d'ailleurs le mois dernier, hein, parce qu'elle y était déjà, euh, elle, est, elle perd de sa force hein, puisqu'elle est chez Vénus, euh, c'est Vénus qui régit la Balance, donc euh, Mars doit euh, se plier aux règles de Vénus et être moins euh, agressive. Et vous-même, bah, ma foi, vous choisirez la voie du consensus, la voie de la conciliation, vous ne chercherez pas à rentrer en conflit avec les gens, du moins je l'espère, hein, parce que euh, vous seriez obligé de de toute manière à un moment ou à un autre de, euh, euh, bon, euh, de baisser le ton comme on dit, d'être un peu moins exigeant, euh, parce que vous avez une nature quand même un petit peu exigeante hein, en tant que bélier, et puis bon on est en période Scorpion donc c'est deux fois mars, hein. euh, je pense que vous avez vraiment intérêt à trouver euh, des terrains d'entente euh, avec tout le monde, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie euh, professionnelle, bien évidemment, où un contrat pourrait être discuté, où, où euh, certains pourraient se euh, disputer une position, un statut euh, à quelqu'un d'autre. Hein. Il peut y avoir du conflit, euh, mais euh, euh, ce sera à vous de euh, d'atténuer les choses. Hein. En revanche, après quand Mars va rentrer en, en Scorpion, donc après le 19, euh, là euh, à mon avis, euh, vous serez beaucoup plus euh, enclin euh, à, à créer des moments de crise, parce que instinctivement vous saurez que euh, la crise peut résoudre euh, les choses, qu'il faut passer par une crise pour que euh, certaines choses euh, s'arrangent et euh, bah, vous ne serez pas le dernier à rentrer euh, hein, en frontal euh, dans, dans des conflits euh, euh, dont vous vous sortirez parfaitement bien. Hein.